Là vous allez bien. C'est Maddy. Je viens vous faire une petite vidéo puisque ça bouge beaucoup. Ça bouge presque tous les jours, même, on pourrait dire. Donc, on va revenir un petit peu sur notre fameux Caligula que je salue là-bas dans sa prison. Il serait temps qu'il y aille aussi en réalité. Donc, je vous encourage à faire le petit exercice que je vous avais donné dans une autre vidéo. Pensez-y parce que en face, le camp d'en face, eh bien, joue avec les forces obscures par le biais de rituels etc je ne vais pas trop rentrer dans les détails et donc évidemment évidemment il va falloir contrer ces forces obscures par nous par nos bonnes pensées nos pensées positives nos pensées lumineuses et surtout les imaginer et eh bien avoir le retour de bâton et je vous assure que ça fonctionne si on s'y met tous bon alors la fameuse stratégie de caligula je dois dire que c'était bien fait là chapeau Effectivement, qui aurait pensé que, en fait, en empêchant les candidats adverses d'avoir leur parrainage, et eh bien, il, comme ça, et eh bien, il ouvrait la voie, la voie royale, pour peut-être une réélection, et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc, on va demander avec le pendule d'abord, si vous voulez bien, puis ensuite on ira voir avec les cartes. Hein. Donc en fait, il faudrait savoir déjà, est-ce que cette stratégie donc d'empêcher l'obtention des parrainages euh, de la part des, des candidats, on va dire, dangereux, hein. est-ce que cette stratégie a pour but de le faire réélire, lui Voilà, donc on va poser la question. Alors, vous vous souvenez, hein, s'il si tourne c'est oui, s'il si va de haut en bas, c'est non. Alors, est-ce que cette stratégie vise à se faire réélire de la part de Caligula Non. Donc, a priori, ce ne, ce ne serait pas pour se faire élire, hein, d'après mon pendule. Bon, donc, on va demander, est-ce que ce serait pour faire élire quelqu'un d'autre Voilà, donc, est-ce que c'est une stratégie pour faire élire une autre personne Bon bah écoutez hein oui bon bah c'est tout hein donc en fait c'est bien pour préparer la voix à la personne qui va prendre la succession et je vous assure que je ne fais pas bouger le pendule. Bon bon on va vérifier ça tout de suite hein, dans les cartes. Voilà. Alors évidemment, euh, avec euh, les quelques personnes qui sont, euh, on va dire, euh, en course. Il hein. n'y a pas tellement deux personnes qui pourraient euh, lui succéder. Il hein. y a la pécheresse, comme vous dites, ou la, euh, la euh, pécheresse, traîtresse. enfin bref. La blonde, on va dire, hein, c'est plus simple, puisque Marie n'a pas ses parrainages, et que j'ai vu qu'elle ne les aurait pas, euh, de, et les deux autres non plus, hein, j'avais fait le tirage précédent, bref. Donc il reste la blonde ou la brune, <rire> donc Anne qui porte bien son prénom. Pardon pour toutes les ânes qui m'écoutent, là là. Euh, bon, voilà, après, vous voyez, j'ai mauvais esprit. Mais enfin, je dois dire que elle, euh, bon, ça m'est venu comme ça. Alors, euh... donc, Caligula, qui veut-il faire élire La blonde ou la brune Eh ben, c'est la blonde. Voilà, Et une blonde qui d'ailleurs euh, est très hypocrite. Hein. Je n'ai même pas besoin de faire le tirage, la coupe donne la solution. C'est pour faire passer euh, la pécheresse, comme vous dites, ou la traîtresse. C'est tout, je n'ai pas besoin de faire un tirage, la coupe me donne la réponse. bon Par contre, on va quand même demander si, euh, justement, euh, bah, si elle peut être élue quoi Hein, parce que je me suis renseignée entre-temps, après le dernier tirage, bien effectivement, même s'il y a 90% de personnes qui s'abstiennent, ben ma foi, alors malheureusement, on peut être élu avec 10% qui vont voter, et sur ces 10%, ben s'il y a 50% ou 51% qui votent pour un candidat, donc ça fait pas beaucoup, hein, 51% de 10%, si je me trompe, ça fait ça fait 5,1%, et ben la personne peut être élue. C'est du n'importe quoi, mais c'est valable et ça pourrait arriver. Alors, on va regarder. Est-ce que la la blonde, <rire> on va l'appeler la blonde, pourrait-elle être élue Alors, il y a quand même le vide des pics. Hein. Elle est quand même mal partie. C'est pour ça qu'à mon avis, d'ailleurs, il a fait cette stratégie. Parce qu'il s'est aperçu que, justement, euh, sa campagne ne décollait pas, hein, sa campagne à elle, et qu'elle n'était pas du tout populaire. Ouais, et ben voilà, dame de carreau, hein, bof, hein. En fait, c'est quand même un nom, ici, c'est un nom, mais elle sort quand même. En fait, j'ai de, que des mauvaises cartes dans ce jeu-là. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de colère, une mauvaise surprise. Et, euh, ben, en fait, les gens n'ont pas du tout envie d'elle, mais elle sort en embêtant. en béton. Donc, oui. Alors, dame de carreau, dame de trèfle, bon, c'est la même, hein. voilà. Communication et renouveau. Bah ben écoutez, oui, elle a malheureusement des chances avec cette méthode-là, cette stratégie mise en place. On va dire, c'est vrai, c'est intelligent, c'est machiavélique, c'est vrai. Avec cette stratégie, elle a de fortes chances de passer. Bon, alors, on va quand même regarder s'il n'y a pas un recours possible, parce que quand même, c'est pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas un recours possible pour, euh, alors, soit annuler ces élections si elles ont lieu, avec le résultat que je viens de vous dire ou soit, euh, finalement, faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. C'est-à-dire qu'en fait, là, comme c'est parti, elle gagne. C'est ça que ça veut dire. Hein Maintenant, est-ce qu'il est, est possible que euh, les candidats, on va dire, euh, malchanceux, qui n'ont pas eu leur parrainage, est-ce qu'ils ont une possibilité d'avoir un recours pour éviter euh, la catastrophe Parce que ça pourrait expliquer pourquoi. Est-ce que euh, la, la France a déjà commandé euh, les futurs, futures doses à partir du mois de mai. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez euh, Sud Radio, hein, je vous laisse regarder, vous savez de qui je parle, eh bien, Sud Radio, le journaliste, a trouvé, euh, enfin, a, a découvert, plutôt, que les commandes de, de, de Poison, là, elles sont arrêtées en février, et puis elles recommencent à partir du mois de mai, c'est-à-dire après les élections. C'est bizarre, quand même. Donc, ça veut dire, c'est comme si, en fait, le candidat ou la candidate élue, Allez, de toute façon reprendre la fameuse campagne d'injection. Bizarre Donc ça veut dire qu'en fait, les élections, elles sont déjà jouées d'avance et elles sont déjà connues d'avance. Ce qui ne nous arrange pas, parce que la blonde, comme vous le savez, veut rendre la piqûre obligatoire. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a des fioles qui ont été commandées. Donc, on comprend tout maintenant. Hein. Bon, ça y est, on a compris ce qu'ils veulent. Bon, alors, est-ce que quand même, euh, les candidats donc, euh, écartés, on va dire, pourraient avoir une espèce de recours alors, avant ou après l'élection, ça, je ne sais pas. Avant, je ne suis pas sûre. Hein, parce que euh, là, euh, le, le temps presse. Mais enfin, bon, est-ce qu'en tout cas, est-ce qu'il pourrait y avoir un recours et Donc, par rapport à, à ceux qui n'ont pas eu leur parrainage. Alors, ouais, et bien, oui, effectivement, il va y avoir euh, une demande de changement, là. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a un changement qui, est, qui va être demandé. On va voir s'ils vont l'obtenir. Mais enfin, la grâce, généralement. C'est une bonne carte. C'est même une très bonne carte. Donc, je ne parle pas d'un de, de, ou deux candidats. Là, je parle de, vraiment de ceux qui ont été écartés. Et voir un petit peu, justement, s'ils peuvent revenir dans le jeu. Voilà, ils sont enchaînés. Bon. Ben oui, ils vont se mettre en route pour effectivement faire bouger les choses. Ici et là. Hein, pour qu'il y ait une amélioration de situation. Parce que pour l'instant, ils sont coincés. Vous l'avez ici. Bon, donc oui, il va y avoir euh, des histoires de, de voyage ou de... Euh, j'avais envie de dire de navette. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait, ce que j'avais en tête, c'est le fait de se mettre, de se mettre en route hein, pour empêcher la catastrophe qui se profile à l'horizon. Donc, on va faire trois cartes pour voir... A priori, oui. Hein. A priori, oui. En tout cas, c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont l'obtenir Oui, vous voyez, il y a le changement qui sort. Et pour un nouveau départ. Bon, donc je pense que alors, avant ou après les élections, ça, je ne sais pas. Mais euh, ils vont demander un changement. D'ailleurs, on va demander, tiens, est-ce que ce serait avant les élections On va refaire... Euh, hein, donc, avant qu'elles aient lieu, parce que entre euh, le 4 mars, hein, je crois que c'est la fin des parrainages, et donc avril, donc euh, le moment de l'élection, bah, c'est là, en fait, qu'ils devraient demander euh, bah, le report de l'élection, voire euh, la non-conformité, quoi. Donc, est-ce que ce sera avant l'élection Est-ce qu'ils vont demander un recours avant l'élection Parce que sinon, on est, on est vraiment mal, hein, ça, autant vous le dire. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir une espèce de recours demandé avant l'élection de la part des candidats euh, qui n'auront pas leur parrainage Apparemment, non. Hein. Regardez, il me dit non. Non. Non. Enfin, bon, c'est pas un nom très franc, je dois dire. Est-ce que tu pourrais vraiment me confirmer Bah ben, Il est en train de changer. Il m'avait dit non, puis là, on est en train de changer. Ah ouais, alors attendez, parce que là, du coup, il est indécis. Bon, voilà. <rire> bon, bah ben, quand il ne veut pas, il veut pas. Hein. Bon, donc, il va peut-être y avoir encore des trucs qui vont interférer. Donc, on va poser la question, est-ce que finalement, l'absence de parrainage... Euh, va entraîner euh, l'annulation de l'élection hein, tout simplement. Hein. Est-ce que l'élection va être annulée euh, du fait euh... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc finalement, est-ce que l'élection va être annulée, mais après quel est lieu Du fait de l'absence de candidat Non, c'est pas ça non plus. Bon. C'est pas ça non plus. Ben, on va demander alors, est-ce qu'on aura des élections, hein Est-ce qu'on aura des élections? C'est bizarre, il est indécis. C'est comme s'il si ne savait pas pourquoi la question elle est pourtant claire. Est-ce qu'on aura des élections, oui ou non Ah Oui. S'il y en aura. On devrait avoir des, des élections. Alors, elles seront peut-être retardées. Hein. Mais je me souviens que je vous avais dit qu'il y en aurait, mais qu'elles seraient re retardées. Donc, ça se trouve, elles seront retardées. D'accord. Donc, on aura bien des élections, mais éventuellement avec un peu de retard. Bon. Et euh, du coup, euh, est-ce que les élections peuvent être annulées après, par exemple, euh, euh, la, la victoire d'une candidate non voulue, on va dire Donc, est-ce qu'elles pourraient être annulées Euh ben alors là, je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'il ne veut pas répondre. Ah. Apparemment, je ne pose pas la bonne question. Bon, alors c'est qu'il va y avoir encore des événements qui vont arriver, qui vont intervenir, et qui vont certainement chambouler les élections. On va essayer de voir ce qui pourra arriver... Donc, maintenant, on a compris la stratégie. Hein. Simple. J'avoue que c'était vraiment bien pensé. Euh, voilà, on... Personne n'a fait l'hypothèse que les candidats ne pourraient pas obtenir leur parrainage. J'avoue que là, euh, chapeau, c'était bien joué. Donc, on va voir ce qui pourrait arriver euh, justement si cette chair blonde passe. Hein. Parce que là, ce serait la cata. Alors, on va essayer de voir ce qui va se passer. Donc, finalement, ce serait bien stratégiquement pour laisser la place à quelqu'un d'autre, hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui ferait la même politique, voire pire. Bon. Alors. Là, il y a toujours la notion de demander conseil à quelqu'un. OK. Oui, il va toujours prendre ses ordres d'en haut, de toute façon. Ça, on est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails un petit peu sur la façon dont l'élection va se dérouler C'est curieux parce que je pensais que finalement, manque de candidats, euh, l'élection serait peut-être irrégulière. Mais d'après ce que me dit le jeu, non, il y en aura une, alors qu'il sera retardé pour une raison ou une autre, peut-être pour les histoires d'Ukraine, de, de Russie, enfin, j'en sais rien. C'est un peu retardé, mais apparemment, ça aura lieu, hein alors voilà on a des bureaux de vote ici on a un changement d'accord ou un vent de tempête hein, comme vous voulez on a la torsade <rire> donc voilà qui va entraîner à mon avis un appel et alors là on a quand même une mise à l'abri hmm. on va essayer de voir alors déjà on va essayer de voir un petit peu Ici, parce que là, c'est le vote. Hein. C'est les bureaux de vote avec le changement et la torsade, ici. On va voir un peu. Alors, je me souviens que dans un autre tirage, vous avez dit qu'il y aurait un appel à l'abstention parce qu'il y aurait des candidats euh, qui ne seraient pas là. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était avant l'histoire des parrainages. Donc, euh, j'avais quand même senti un peu le truc. Hein. Enfin, bon, on avait tous senti qu'ils nous préparaient quelque chose. Mais oui, j'avais pensé quand même qu'il y aurait bien... Euh... En fait... Un ou deux candidats qui seraient bloqués. Parce que quand j'avais fait Monsieur Z, j'avais vu qu'il n'arriverait pas, qu pas... Enfin, qu'il serait bloqué alors qu'il irait très haut, mais qu'il serait bloqué à un moment donné. Et pareil, pour Florian, j'avais vu aussi qu'il serait bloqué. Donc, c'est de là que je les avais vus bloqués. Bon, c'est vrai que j'avais pas vu la blonde réussir. Donc, c'est ça qui est curieux. Mais là, apparemment, vous voyez que du, coup, du fait de la stratégie, tac, ça a changé. Hein. Ouais. Bon, alors, on va essayer de voir. Donc là, il y a bien quelque chose qui va être mis en route. Ouais. Donc là, il va y avoir un appel pour faire changer les choses. Après la torsade. Bien, il y a bien ce mot. Donc je vais le garder. Hein. Je vais le garder. C'est vraiment bien. L'escalier en colimaçon, c'est la torsade. Il va y avoir un appel pour faire bouger les choses. Et là, bah là, c'est que c'est les élections qui vont se faire, quoi. On, on les met en route. Hein. Vous avez la tondeuse, on met en route. Bon. Ça va bien provoquer un changement, mais également euh, quelque chose quand même d'assez contesté ici, puisque là, c'est éventuellement un vent de tempête. Alors là, on a quelque chose par rapport aux enfants. Je ne sais pas pourquoi, je sors toujours cette carte-là. C'est très curieux. On va essayer de voir ce que c'est après. Je ne sais pas pourquoi ça sort. OK, on va voir ce qu'il y a dans la maison. Et on va essayer de voir euh, l'appel pour faire changer les choses. Par quoi ça va passer Bon ben Là, c'est l'autre, hein. lui qui s'en va, qui va se mettre à l'abri. C'est Caligula, ici. Ah, pour moi, il s'en va, ici. Et il y a une histoire de sacrifice. Ah, je ne sais pas si c'est « il laisse quelqu'un en sacrifice » ou si c'est lui qui est là et qui est laissé en sacrifice. Bon, c'est un peu difficile à comprendre. Et là, ben oui. ben là vous l'avez vraiment, hein. « Appel pour faire bouger les choses du fait d'une manipulation ». Les gens, ils sont pas bêtes. Ils vont comprendre qu'ils ont été floués. Hein. Bon, Alors, cette carte-là, on va regarder ce que c'est. Parce qu'elle elle intervient un peu comme ça, bizarrement. D'accord. Donc ça, c'est les hommes en noir euh, qui manigancent encore des choses. Par rapport aux enfants. Ah, il y a des choses qui se préparent pour les enfants. Ça ne me plaît pas. Hein. Mais ils nous, mettent, ils nous préparent quelque chose pour les enfants, là. Je ne peux pas trop vous dire encore. C'est encore euh, en préparation, cette histoire-là. Bon. Alors, celui-là, là, il va partir se mettre à l'abri, je pense. Voilà, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de colère ou de discussion à son sujet. Et donc, il va, il va falloir qu'il fasse barrage. Bon, il bah, y en a un qui va bien partir. Hein. Moi, je ne le vois pas rester. Il va aller se mettre... Il va aller se cacher, quoi. Un peu comme euh, celui euh, du Shinada. Enfin, vous avez compris, hein comme dit Nana, qu'on salue ici, à qui on souhaite beaucoup de courage. Hein bon. Donc ici, il va y avoir un appel pour faire bouger les choses du fait d'une machination. Bon. Est-ce que cela va aboutir Va-t-il aboutir Alors, ici, on a voilà, un stop par rapport à quelqu'un qui voudrait s'installer à l'Elysée, ici. Hein les gens vont vouloir stopper. Mais est-ce que ça va se faire il va y avoir vraiment il y avoir des personnes qui vont se démener pour faire changer ces élections. Moi, je, après, après qu'elles aient lieu. Hein, changer le résultat des élections. Voilà, pour faire barrage, décidément. Dans l'autre sens. Hop, voilà. Mais est-ce que ça va aboutir ben, Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Hein. Ça va être un de ces bazars. Oui, en fait. Ah oui, d'accord. Pour protéger les enfants. Bah ben, oui. Les jeunes, les enfants, l'avenir du pays, quoi. C'est pour ça que j'avais aussi les, les bébés qui sortaient ici. Parce que vous savez bien que la, la blonde veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pique obligatoire. Hein Et pour tout le monde. Hein C'est-à-dire les enfants aussi. Ouais. Bon. Alors, sur quoi ça va déboucher tout ça il va y avoir des gens qui vont vraiment se réunir et qui vont aller demander de l'aide à quelqu'un, là. Alors là, on va regarder qui c'est. Ouais. Alors, c'est comme si, en fait, la personne... Euh... Alors, la personne, en fait, à qui on va demander de l'aide, c'est comme si, au départ, elle ne voulait pas entendre. Ou elle n'avait pas envie. Mais... Quelque part, elle va devoir, elle va devoir le faire pour éventuellement récupérer la liberté ici. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive après coup. C'est très curieux, hein, ce que je suis en train de vous sortir. C'est pas quelqu'un qui va, qui va arriver au moment des élections. J'ai l'impression que je, je sors une personne, mais après. Quelqu'un, on va demander l'aide à quelqu'un, mais c'est un peu bizarre, mais bon. Je sais pas pourquoi je vous sors ça. C'est complètement irrégulier, je sais. C'est ce que je ressens, moi. C'est bien la population, là. Et ça va se faire. Il y a bien une personne qui va intervenir. Mais je ne vois pas comment. Hein. Une fois que les élections sont faites, elles sont faites. Alors, est-ce que finalement, euh, est-ce que finalement, les élections pourraient être annulées ou changées Est-ce que, est que la population pourrait éventuellement faire intervenir quelqu'un d'autre mais oui, mais enfin, ce serait après coup. Donc, ce serait après coup, on annule les élections et on, on demande à quelqu'un d'autre de se présenter. Il y a un truc comme ça, hein, c'est très curieux. Ouais, pour éviter le danger. Hein. Voilà, pour éviter vraiment euh, que, que, que bah, vous avez vu, hein, que, que tout se casse la figure, quoi. Mmh. Bizarre, bizarre. Mais a priori, a priori, oui. On aurait bien quelqu'un qui interviendrait après. Je sais, ça semble bizarre ce que je suis en train de vous dire, pourtant. Je me demande... Je me demande si euh, ça ne va pas être ça. Alors, qu'est-ce qu'on sort Donc là, ok. Là, voilà, c'est pas très probant. Il bon, y a bien quelque chose qui va se faire. Ouais. Donc, il y a bien une élection qui va avoir lieu, là. D'accord. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe Ouais, mais ça ne va pas plaire au peuple. Ça, on est d'accord aussi. Il va y avoir une opportunité de changer les choses. Hein. Et voilà, et là, on a quelqu'un d'autre qui s'amène. Alors, éventuellement, même deux personnes. Ou alors, c'est la même personne avec deux casquettes. Pas trop comment vous dire. Mais il y en a bien un autre qui arrive. Alors, au moins un, on va dire. Quand même beaucoup mieux hein beaucoup mieux beaucoup beaucoup beaucoup mieux que du coeur alors du coeur du pic surprise mais euh, éventuellement même une alliance avec quelqu'un alors attendez il a une autre blonde qui arrive et elle elle serait bloquée elle c'est euh, voilà c'est neuf de carreau on est bloqué on bloque la blonde ça c'est vraiment bizarre Alors, là, il y en a un autre encore. Ça, c'est, en fait, c'est... je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le roi de cœur ici. Mais il y aurait bien un renouveau par rapport à cette femme. En fait, si ça se trouve, c'est encore le même, hein, qui ressort en roi de cœur. Donc, en fait, ici, on aurait une femme qui serait bloquée. Voilà, donc, en fait, il, il change de casquette. Hein, C'est-à-dire qu'il est passé du roi de trèfle au roi de carreau au roi de cœur. Tout ça, c'est des bons rois, de toute façon. Et du coup, il interviendrait encore ici... Il serait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux cet homme-là pour contrer encore la dame de carreau qui est mauvaise et pour avoir un renouveau par rapport à cette femme. Bon, bah écoutez, on va avoir des surprises. Bon, alors l'explication du pourquoi, du comment, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression qu'on pourrait avoir une porte de sortie et échapper à cette blonde qui serait encore peut-être pire que notre chère Caligula. Il qu'on le trouve vraiment un surnom à elle. Mais euh, elle, c'est, euh, bah, écoutez, euh, la pique-pique pour euh, tout le monde, pour les enfants, euh, là, euh, il ne faut quand même pas avoir de cœur, hein. ni conscience, ni âme, ni cœur, ni quoi que ce soit. Bon, donc on a quand même une petite porte de sortie, mais euh, je peux pas vous dire exactement comment ça va se faire. J'ai l'impression qu'il y aura une demande, un recours, euh, voilà, des gens qui vont se mobiliser pour justement que cette élection ne soit pas valable d'une façon ou d'une autre. Voilà, bon, bah écoutez, donc gardons espoir. N'oubliez pas de faire votre petite visualisation, éventuellement une petite prière au sein que vous aimez bien. Enfin voilà, vous pouvez choisir celui que vous voulez, pour faire dégager tous ces mauvais, tous ces corrompus, hein, et qu'on ait enfin une personne honnête, ça ferait du bien. Je vais vous laisser, je vais regarder un petit peu les histoires de passe et voir un peu si je peux vous sortir des petites informations à ce sujet. Voilà, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Au revoir.